Bienvenue dans cette classe virtuelle, je suis Gaëlle, votre formatrice. Bonjour Gaëlle, euh, j'aurais voulu savoir si on allait travailler sur les compte rendus de Réunion. Je vous rassure, c'est un point qu'on va traiter dans notre programme et dans quelques instants on va justement pouvoir connecter le programme à vos objectifs personnels. Pour se connaître, une carte du monde mise à votre disposition et vous vous positionnez dessus. Pour démarrer, deux questions de sondage pour connaître vos pratiques d'animation de Réunion. C'est justement le moment maintenant d'échanger ensemble sur les bonnes pratiques au démarrage de la réunion. Nous sommes à mi-parcours de notre classe virtuelle, place à l'entraînement. Et toi Jean, comment tu arrives à gérer le timing de tes réunions bah, C'est plutôt assez simple, je vais vous donner toutes mes astuces. À ce point précis maintenant, on va le travailler en deux sous-groupes qui vont travailler chacun sur une partie de cette question. Grâce à votre travail en équipe, nous disposons maintenant d'une fiche pratique à télécharger de suite. Massimo, vous avez raison sur ce point. Euh, Véronique, ça vous est déjà arrivé Oui, très récemment d'ailleurs. Il nous reste 10 minutes ensemble. Je vous propose que vous notiez vos plans d'action personnels. Et pour terminer, je vous propose que vous sélectionnez l'image qui représente pour vous le mieux votre motivation à mettre en œuvre les actions sélectionnées.